Jésus a une table où Les saints de Dieu sont nourris Il invite son peuple élu Bien dîner Il nourrit avec la main C'est bon de souper avec lui Tout le temps Bien dîner Le maître le levé Oh, quest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 Considère sa parole, considère ses promesses, garde-les. grâce et ce privilège que nous avons encore devant ta face en ce jour, Père. Oh Dieu, nous pouvons véritablement nous écrire comme en ce temps-là, vous écriez, Père que les vivants, c'est ceux-là qui te louent, au éternel, notre Dieu. Et nous te remercions vraiment pour le souffle de vie, pour la force aussi, pour la santé, mon bénévole aimé Père Saint-Dieu, que tu donnes à ton peuple, mon roi, pour que nous puissions avoir cette grâce encore de pouvoir être dans ces lieux et surtout, comme tu l'as aussi vu, mon bénévole aimé Père Saint-Dieu, nous voulons avoir ces temps dans ta présence. En achetant ta face, mon béné -père Père Saint-Dieu, en écoutant aussi ta parole, mais en aidant aussi de encore encore davantage parmi nous, Père oh Dieu, en guérissant, en délivrant, de Père en sauvant et en ramenant aussi un peuple vers toi, mon bénémoine, Père Dieu. Nous sommes consacrés à toi, mon bénémoine, Père Dieu. Nous voulons que ces jours soient des jours bénis, mon béni, Père. Oh Dieu, toi tu descends aussi parmi nous, mon bénémoine, Père Dieu, pour nous consoler, nous fortifier davantage, mon roi. Nous témoigner de ta présence, bénémoine, Père Saint-Dieu, afin que nous soyons aussi fortifiés encore dans ce temps, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh Dieu, nous avons donné vraiment une année, particulière, mon bénémoine Nous te remercions pour tu as fait et tes bienfaits, mon bénémoine Patibissant, pour ton amour et ta comme encore, bénémoine, Père Saint, notre Dieu. Tu nous témoignes que tu es toujours notre même Seigneur. Tu es béni Dieu béni, mon bénémoine, Père Saint, Dieu. Sois glorifié encore en cette soirée, mon bénémoine, Patrice, Dieu. Parce que nous voulons vraiment commencer avec toi, mon bénémoine, Père Tibissant. Nous invoquons ton nom, mon bénémoine Seigneur. Que tu viennes, mon bénémoine, Père Tibissant, et prendre place, Père, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, mon roi. Oh Dieu, tu dis que tu es le Dieu qui pardonne passé mon bien aimé de, de Oh Dieu merci encore pour le présent. Tu es réellement le Dieu vivant mon bien père. Louange et honneur à toi pour les cantiques qui ont été chantés mon bien père. Oh Dieu, tu as inspiré, tu as conduit encore davantage mon roi. Oh tu fais des choses d'une manière particulière mon Père Saint. Nous voulons suivre que toi seul mon bien père. Dieu merci encore pour l'instant mon bien père. Oh Dieu nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs partout surtout encore aujourd'hui mon bien aimé personne. Dieu Seigneur tu connais réellement l'état de chacun, Seigneur. Ce que nous voulons c'est la flamme encore mon bien aimé de, de, pas, de Nous voulons revenir à toi avec un zèle puissant Seigneur pour tes encore davantage, mon roi. Seigneur, c'est cela que nous désirons, bénévole dis cela pour mon frère et pour ma soeur, pour Dieu. Pour enfants, pour nous pour chacun de nous encore, Père, selon Dieu, afin que nous puissions être comme toi, tu le veux, Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté pour ce soir, Car nous t'avons ainsi prié avec joie. Au nom Saint de Seigneur Jésus Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié et élevé encore aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir. Et... Qu'il vous bénisse tous, vous. Et qui est là à présent, et ceux qui sont aussi en connexion aussi, Et c'est toujours une joie pendant des moments comme ça qui ne sont pas faciles, mais de pouvoir se retrouver ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux de pouvoir voir ce que Dieu fait dans le cœur de tout un chacun. C'est ce que nous avons aussi de plus important pour nous sur cette terre, et, et nous vivons pour ce que le Seigneur, notre Dieu, attend de nous, afin qu'il puisse Faire sa demeure à nous et qu'elle puisse réellement aussi prolonger donc ce jours dans, dans chacun de nous. Et nous le remercions de ce que nous avons, c'est de grâce aussi, c'est privilège aussi de pouvoir avoir une période aussi de réunion comme ceci, malgré les conditions qui sont difficiles. Mais le Seigneur a pourvu que nous puissions vraiment aussi nous retrouver toujours dans sa maison, afin que nous puissions aussi avoir la communion autour de sa parole. Notre désir, comme nous l'avons prié, c'est que le Seigneur agisse encore puissamment, ce que nous voulons, que notre Dieu puisse vraiment travailler encore dans le cœur, qu'il guérisse, qu'il délivre, qu'il ramène, qu'il fasse ce qu'il sait toujours faire aussi lorsque son peuple est rassemblé. Nous partons avec ce désir effectivement dans notre cœur, c'est pour ça que, pendant cette période, nous devons réellement rester aussi à genoux et chercher la face de notre Dieu. Donc que euh, nous voulons vraiment terminer cette année-ci, toujours avec lui, et commencer aussi une nouvelle année avec lui, mais que nous entrons finalement une nouvelle année aussi avec beaucoup de joie et d'allégresse, parce que le Seigneur est avec nous. Si Dieu donc est pour nous et avec nous, qui sera donc contre nous Nous savons qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ah, que Dieu bénisse ma sœur Christiane, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous avons ce privilège de pouvoir également marcher avec celui qui n'a jamais perdu la bataille. Et c'est toujours, que Dieu te bénisse ma bien-aimée sœur Tiffany. Nous sommes heureux, nous savons qu'avec lui nous ferons toujours des exploits. Même si nous voyons que c'est toujours un peu tout sombre, un tout petit peu. Mais levez les yeux, le soleil est toujours là, il est toujours, il est toujours présent. Il n'a jamais fait défaut. Sa présence est toujours la même. Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur, de ce que nous soyons arrivés jusqu'à ce jour, afin que nous puissions arriver. Qui pouvait penser aussi avec tout ça Mais le Seigneur, notre Dieu, nous a vraiment accordé ce privilège de pouvoir être dans sa présence. Nous avons aussi des frères et sœurs qui ont le désir de pouvoir aussi se joindre aussi. Nous nous prions que Dieu le bénisse et les garde, vous savez, avec tous ces... Condition aussi aujourd'hui de pouvoir simplement avoir 15 personnes, comme vous le savez. Mais nous prions notre Dieu qui nous aide effectivement aussi pour qu'il y ait encore effectivement qu'on élargisse pour que nous puissions avoir aussi la possibilité de pouvoir aussi accueillir. C'est toujours avec beaucoup de joie d'accueillir des frères et sœurs qui désirent effectivement aussi écouter la parole de Dieu et surtout avoir cette communion autour de la parole. Ce sont des moments où nous devons mettre à profit effectivement, surtout pour nous-mêmes aussi, chacun de nous, pour que les Seigneur puissent vraiment davantage encore récurrer, travailler et remplir aussi effectivement aussi notre cœur, notre âme. Vous voyez, notre objectif c'est que les Seigneur puissent avoir la pleine autorité dans chacun de nous, qu'ils puissent réellement aussi dominer profondément et parfaitement qu'il qu'ils prennent davantage le contrôle parce qu'il nous a crié pour que nous puissions aussi lui être soumis aussi, il nous a criés pour que nous puissions sont davantage avoir la communion avec lui. Et là où il est, c'est là aussi que nous, nous voulons aussi être aussi, et qui puisse réellement aussi nous accorder encore ce soutien et ce secours. Nous en allons passer pendant cette période ici, jusqu'à, je pense, le, les 31, parce que c'est bien la veille du, du premier, mais nous remercions Dieu de pouvoir nous accorder aussi, et je crois qu'on vous a déjà dit, effectivement, pour les horaires, effectivement, afin que chacun de nous comprenne qu'il nous est nécessaire de pouvoir quand même être un peu plus tôt, pour que nous puissions permettre à, à ceux qui sont un peu habitants de loin, qu'ils puissent aussi avoir l'occasion de pouvoir aussi, et puis aussi pour nous-mêmes aussi, hein, avoir aussi un tout petit peu un temps aussi autour de la parole, pour ne pas toujours être un peu plus pressé, parce que nous voulons vraiment que le Seigneur nous aide, en ce que nos yeux puissent davantage s'ouvrir aussi pour que nous puissions aussi savoir ce qu'il va advenir et ce qu'il en est et ce qui va se passer aussi. Comme nous l'avons toujours dit, effectivement, nous n'avons pas besoin de journaux, nous avons besoin de la parole de Dieu pour davantage nous éclairer. afin que nous puissions aussi avancer avec un pas ferme dans les choses que le Seigneur notre Dieu. Comme il l'a dit tout à l'heure dans les psaumes que nous avons donc entendu ici, verset 3, il dit « Si une armée s'est campée contre moi ».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 Parce que nous savons que l'Éternel, notre Dieu, il veille, il veille certainement sur ceux qui sont à lui. Et comme nous savons aussi qu'il a eu à pouvoir faire une déclaration tellement si forte qu'ils sont donc gravés dans ma main, effectivement, nul ne les ravira de ma main. Et quand je les appelle, effectivement, chacun ne peut pas faire de fou. J'aime notre Dieu. Même quand tu es descendu dans la tombe, effectivement, il t'appelle par ton nom, Amen. tu viendras. Il a prouvé cela en appelant Lazare par son nom. Lazare est sorti. Nous remercions notre Dieu qui nous déjà nous rassure effectivement parce que ce qu'il a fait déjà dans les scènes d'écriture, lorsqu'il était effectivement sur la terre, en fait que nous puissions avoir l'assurance que il n'y a aucune chose qui soit impossible. Et c'est vrai que lorsque nous pouvons penser, quand même quelque part, euh, l'humain qui montrait effectivement, qui se dirait effectivement que ce sont des histoires qui sont pas... c'est pas possible que Dieu... Mais en fait, on a des témoignages tellement vrais. Un homme qui est mort pendant quatre jours, il est déjà pourri en fait, et tout le monde sait qu'effectivement, vous savez, Lazare c'est quand même un témoignage exceptionnel. Quatre jours mort effectivement, et dans ces jours effectivement là il était déjà complètement pourri et il n'y avait rien. Mais il vient et dit ôtez la pierre. En tout cas il faut être courageux. Euh, c'est vrai, moi je ne le ferai pas. Quatre jours, quatre jours, la personne est complètement pourrie. Vous savez qu'il n'y a plus d'espoir, effectivement. Et puis, il dit ôtez la pierre. On lui dit encore, effectivement, pour quand même le en faire. On, on me dit, mais, me dit, mais, mais il sent déjà. Pour de fait, qu ici, il que je faire comprendre qu'ici, il n'y a rien à espérer. Parce que ici, quelqu si quelqu'un, si le corps sent les est pourri, décomposés, les verres qu'il détruisent sont déjà en nous, en fait. On ne va pas venir à l'extérieur, c'est déjà en nous. Ah oui, oui, ça, c'est sûr. Les verres qui vont commencer à pouvoir ronger à l'intérieur sont déjà là c'est ça le corps que nous avons alors on lui dit cela il dit il dit, t'ai-je pas dit que si tu croyais tu verrais la gloire de Dieu c'est pour nous aussi qu'il a parlé Amen. Mm -hmm. Amen. Il, il, il met le point sur la foi dans ce qu'il a dit parce qu'il dit je te l'ai dit toi Amen. que si toi tu, tu crois tu verras la gloire de Dieu donc effectivement je n'ai pas oublié si toi tu crois le cela et tu vas la voir et c'est pour ça qu'il dit ôter la pierre. Et quand on a ôté la pierre, je suis sûr et certain, je peux me tromper, mais personne parmi tous ceux qui étaient là ne pouvait s'attendre que ce jour-là, Lazare allait sortir. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ils avaient tous une fois jusqu'à. Bien sûr. Vous remarquerez très bien, je crois que ça doit être Matt ou Marie qui est arrivé avant. Ah oui, oui, qui a, dit, qui a dit que, oh, si tu y étais ici, avec autant vous connaissez cela, non nous aimons cette sœur. Si tu y étais ici, mon frère ne serait pas mort. Il dit, mais, mais maintenant même, Amen. il dit bien, c'est celle qui a dit cela, maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. On doit quand même réfléchir à ce que nous disons au Seigneur. C'est vrai, parce que tu m'as dit que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est que non, vrai, c'est hein vrai, mais regardez, le Seigneur dit, mais ton frère là, il ressuscitera. Tu m'as dit que toi, maintenant même. Donc j'ai dit, il va ressusciter. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Oh, je sais. Je sais, oui. Mais il ressuscitera au dernier jour. Oh, mais tu as dit que maintenant même. Vous voyez, vous voyez, mon frère, ma soeur, notre problème avec notre foi quand nous approchons de Dieu. Parce que c'est toi qui as dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, tu, tu l'as dit. Mais maintenant, je vais te dire que tu m'as dit cela, non Voilà ce que je vais faire. Ton frère va ressusciter. Et toi, maintenant, tu l'envoies dans le futur. Ce qui va réussir, quand Au dernier jour, ça, je crois. Parce que là, c'est sur ma foi, est ferme. Là, tout le monde voit que Mais maintenant, parce que bon, il est déjà mort, de toute façon. Parce que ça fait, c'est déjà quatre jours passés. Et puis, contre toute attente, effectivement, ce Seigneur, lui, dit, me dit, mais -le moi, ici, gloire à Dieu, je suis, oui. je sais que tu es fidèle. non, non, non, je suis la résurrection et la vie. Et puis il le regarde et puis, maintenant il veut maintenant le faire rentrer dans une dimension. Il dit, c'est lui qui croit en moi. Amen, amen. <rire> Là il le fait rentrer dans quelque chose qu'il n'aurait jamais pu, qu'il n'aurait pensé, ni même arriver à pouvoir même dire que ça pouvait entendre cette oreille. Mais c'est vrai, vous savez mon frère et ma soeur, c'est que dans les moments les plus difficiles que toi et moi nous passons, c'est dans ces moments-là aussi que le Seigneur vient nous instruire. Amen. Il faut qu'on fasse très attention, parce que jamais une épreuve ne vient pour que ça puisse passer. « Mais dis bon, j'ai eu l'épreuve, je Non, parce qu'au travers des épreuves, n'oubliez jamais cela, Dieu doit vraiment t'insouir. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Donc, tu dois quand même dire, mais pourquoi Dieu me fait passer par cette épreuve Qu'est-ce qu'il attend de moi et qu'est-ce qu'il veut que je puisse apprendre Jamais tu ne pourras passer par une épreuve pour rien. Donc ça, c'est quelque chose que toi et moi, dans notre vie, en tant que fils et filles de Dieu, on doit vraiment savoir. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Pendant l'épreuve, ne murmure pas. Mais regarde, pose la question. Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que tu veux réellement m'apprendre En fait, peut-être que peut ma foi, moi, toujours est faible, effectivement. Mais parce que, par ceci, tu veux que j'apprenne, effectivement, à pouvoir faire confiance en toi, mais en se basant sur quoi Est-ce que vous comprenez C'est important, cela c'est ce moment-là qu'effectivement, qu elle apprend que de la boue du Seigneur, qui dit, mais, il dit, je suis la résurrection et la vie. Et puis, il dit, mais c'est lui qui croit en moi. Vous allez lire avec vous, je crois que c'est dans Jean, chapitre 12, je pense, non. Hein. Jean chapitre 12, regardez. Jean chapitre 12, et c'est cela, oui, oh, c'est cela. Je ne suis pas ici. Si... Voilà. Mm -hmm. Ah oui, je pense que c'est cela, oui. Voilà. Et donc, au oh, chapitre 11, pardon. Voilà. Et voilà. Verset, verset, verset 17, il dit. Jésus étant donc arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Bethanie était près de Jérusalem à quinze stades environ,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 Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, maintenant même, hein, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Quelle foi dans un homme de Dieu, frère Mais c'est la vérité. Vous savez que ce <rire> qui guérit aussi quelqu'un, c'est sa foi. Si tu te prends devant quelqu'un qui doit prier pour toi, tu n'as pas confiance dans cette personne, ça ne vous servira à rien. C'est qu'il faut absolument avoir confiance. Vous savez, quand on dit avoir confiance, avoir la certitude qu'effectivement, que si cet acte est posé sur moi, c'est cela aussi notre problème que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Il faut que nous puissions comprendre que le Seigneur ne peut jamais refuser de voir te guérir. Jamais. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. <rire> oui. Peut-être que vous pouvez me dire que oui, frère, il peut refuser. Il ne refuse pas. Parce que l'Écriture te dit déjà que par ses maîtrissus... Tu as déjà reçu la guérison. Et quand nous écoutons la parole du Dieu, nous comprenons aussi qu'effectivement, que ta guérison, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, Alléluia. non. Depuis, le Seigneur t'a déjà guéri. Mais c'est à toi de pouvoir t'approcher de la manière qu'il faut pour prendre ce qui est à toi. Parce que le Seigneur, il est mort, il a payé, il a été fragilé pour toi, donc, par ses maîtrisures, donc, toi et moi, nous avons reçu donc, la guérison. Ça veut dire que quand toi, tu t'avances, effectivement, pour qu'on prie pour toi, tu as confiance, effectivement, qu'on puisse prier pour toi, il faut d'abord avoir confiance dans la personne. Parce que si cette personne prie pour moi, ah, hein, vous vous souvenez, et puis nous allons continuer ici, dans le de Jénéa, vous vous souvenez de ce saint centenaire romain, en fait et qui euh, qu a voulu, effectivement, d'abord il a envoyé les gens parce qu'il n'était pas digne, effectivement, puisqu'il sentait qu'il n'était pas de cela, de ce groupe, effectivement. Mais Et puis il a envoyé, les gens ont cet homme qui a fait beaucoup de choses pour nous, effectivement, et que son fils, effectivement. Et puis quand le Seigneur dit, bon, je vais aller maintenant pour pouvoir.. Il veut qu'on puisse prier pour son serviteur. Lorsque le Seigneur s'est mis en route pour aller, cet homme dit, oh, oh oh, je ne suis pas digne que toi ici, tu entres dans ma maison. Vous remarquez très bien que cet homme a eu à pouvoir dire une parole au Seigneur. Il dit, mais je ne suis pas digne que toi dans ma maison. Mais si toi, tu dis simplement un mot, ce qui veut dire qu'il avait confiance dans l'autorité que cet homme-là avait. Il dit, dis simplement un mot. Si tu dis en simplement un mot, je suis sûr et certain que mon serviteur sera guéri. Ça a touché le Seigneur, vous vous souvenez et puis le Seigneur a dit, mais va ton serviteur est guéri. Alors même, effectivement, son serviteur était guéri. J'ai dit toujours, il y a des frères, j'ai dit, mais... Je dis, chaque fois qu'on lit les scènes avec eux, moi, je j'apprends toujours. Et oui, oui c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux, parce que quand nous entendons ici, nous dit, ne fermez jamais le Seigneur dans une bouteille. Jamais, jamais. Regardez, pour que nous prions pour le malade, il faut qu'ils avancent, qu'on puisse imposer les mains. Mais là, il était debout les serviteurs en question, ils étaient loin. Il dit, va ton serviteur à même, À l'heure même, les serviteurs étaient guéris. Ils n'avaient pas besoin qu'on lui impose les mains. Vous voyez la puissance de la foi qu'on peut avoir. Parce que l'effet des pouvoirs, ce n'est pas une imagination, mais en fait quelque chose dont vous savez pourquoi vous approchez. Notre problème en nous, pourquoi nous ne sommes pas guéris, nous ne sommes pas aussi délivrés, mais c'est parce qu'effectivement, nous n'avons pas de respect pour la personne, nous ne continuerons pas. Certainement, c'est vrai. Oui, mais quand nous avons la considération, je ne parle pas de moi, je vais dire en général, voilà la considération, effectivement, pour la personne. Parce que si déjà tu n'as pas de respect, la considération pour la personne de prier pour toi, comment peux-tu recevoir quelque chose de la personne Parce qu'il n'y a rien de bon que tu peux trouver. Mais certainement, il faut d'abord la considération, c'est sûr et certain. Mais quand on a cette considération, effectivement, et qui, comme le saint -E le montre, effectivement, sûr et certain, qu'est-ce qui va se passer Que quand la personne s'avance, et qu'il dit, je suis malade, qu'on prie pour la personne. Puisque tu es d'abord la foi, la confiance, quand tu quittes effectivement l'endroit, sûr et certain, tu es guéri. Vous savez, je vais revenir dans, dans, dans là, ça. Vous savez, frères, ça, ça c'est important pour nous. Souvent, les gens entendent, c'est pas grave, souvent, souvent les gens entendent qu'effectivement, que, voilà, le Seigneur va faire comme ça, ce qu'on a souvent entendu. Il va faire comme ça, et quand on a prié pour toi, la guérison, tu vas sentir, ben, tu peux sentir la chaleur, tu peux sentir quelque chose, mais il n'a pas dit aussi que chaque fois qu'on priera pour toi, pour ta guérison, tu vas avoir une sensation. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est sûr et certain que quelque chose va se passer en toi. Mais c'est pas que chaque fois qu'on un non. Non, non, non, non, non. C'est qui importe chez toi? Regardez, prenez un exemple, effectivement, que c'est dit le preuve. Ils ont dit, mais ben, si tu veux que je sois pur, je serai pur. J'en supplié les Seigneurs, effectivement, pour que je sois pur. Ben, il leur a dit, bon, vous savez ce qu'il leur a dit, Non, soyez pur. Donc, ils sont partis. Mais ils n'ont pas dit que quand, il on a, on a senti courant électrique. Non, Ils sont même partis sans, comme ils étaient. Mais c'est un machin, effectivement, que l'un d'eux se regarde et dit, oh, alléluia, je suis guéri. Est-ce que vous comprenez Amen. Je suis guéri. Donc il est retourné pour dire merci au Seigneur. Ils sont partis, effectivement. Donc c'est pour que nous comprenions que nous ne devons pas nous approcher de Dieu avec notre calcul. Oh, Parce que, frère, tu as prié pour moi, mais je n'ai rien senti. Non, Dieu n'a pas dit qu'il faut d'abord sentir pour avoir la guérison. Est-ce que tu crois le problème, c'est toi qui dois croire. Parce que, mon frère et ma soeur, quelle est la chose qui soit difficile à Dieu En rapport avec la maladie ou le problème que tu as. Je ne le vois pas. Mais le problème, c'est que. Vous vous souvenez Nous parlions l'autre fois ici, je crois que. On, on, on parlait effectivement de la manière dont les Seigneurs agissent aussi. Vous vous souvenez On a des témoignages qui, quand vous pouvez avoir. Vous désirez quelque chose, vous avez confiance au Seigneur, vous n'avez pas de moyens, le Seigneur pourvoit. J'ai entendu un témoignage d'un frère qui avait été touché dans son cœur de pouvoir rassembler des orphelins parce que, bon, ils n'avaient pas, pas mis tout ça, mais ils avaient dans un endroit qu'il était effectivement, il les gardait. Mais il devait quand même les aider à pouvoir trouver les moyens pour pouvoir manger. Bon, Ces jour là euh, ils avaient simplement eu du pain, mais il leur manquait du lait. Ah oui, il avait pas du lait, parce qu'il s'était beaucoup d'enfants, il n'avait pas du lait. Et voilà que, et il a prié, Seigneur, il a dit, Seigneur, tu m'as donné ces enfants. Voilà que, je n'ai pas du lait. C'est une chose vraie qui s'est passée. Je n'ai pas du lait. Et pour pouvoir acheter du lait pour tous ces enfants ici, il faut beaucoup de moyens. Mais aujourd'hui, nous avons besoin du lait. Nous avons dressé la table, effectivement. Nous attendons que toi, Dieu du ciel, tu nous donnes du lait. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un, un laitier, avec son camion, qui roulait et qui partait pour aller faire sa livraison. Et arrivé devant le bâtiment où se trouvait donc l'orphelinat, où le frère avait prié, pour que le Seigneur donne le lait ce jour-là, il y a eu crevaison. Donc les camions, le de l'eau, du lait, <rire> crevaison pneu, crevé. Donc le monsieur descend maintenant pour pouvoir, voir, pour pouvoir, il va pouvoir changer, il cherchait, il cherchait effectivement ainsi. Eh ben, euh, il a trouvé le moyen de pouvoir trouver quand même la possession d'une roue pour changer, mais ça a pris du temps. Donc, d'abord, effectivement, je pense que pour pouvoir, il va pouvoir changer la roue, il fallait trouver, de fois descendre un peu les caisses de lait, et tout ça, et puis, après, quand tu y c'est les points, non? Vous savez, parce que c'est eh pour changer les pneus, vous connaissez, non? On a d'abord fait des lestages. Il a fait son délestage. Et où c'est? Devant l'orphelinat. Et il a remplacé les pneus. Et puis, il faut qu'on a les pneus, et puis, il regarde, il dit, puis je suis en retard pour aller partir là-bas. C'est que j'ai donné. C'est le lait que j'ai ici. Et puis il regarde là, il dit Ah, bâtiment, a tout ça. il vous faites Il dit Je vais sonner. Ce que je vous dis, ce n'est pas une histoire. Il dit Je vais sonner. Et puis il va, il sonne. Il dit Monsieur, il y a quelqu'un de. Oui, il est responsable. Il Oui, oui, il dit Mais venez, venez ici. Il dit Mais j'ai eu un problème de ici. Mais voilà que j'ai déchargé de lait. Bon, j'ai senti dans mon cœur Vous n'avez pas besoin de lait ici. Il des gloire à Dieu. Donc Dieu a exaucé et ils ont eu leur lait. Frère, c'est pour dire qu'on ne doit pas limiter notre Seigneur dans sa façon de pouvoir faire. Si nous commençons des réunions, nous voulons que Dieu fasse quelque chose. Nous avons des fardeaux de maladie, des fardeaux de ceci et de cela. Nous voulons que Dieu nous fasse sortir afin que nous puissions être... Mais c'est vrai frère. Le plus problème, ce n'est pas le problème de Dieu, le problème, c'est nous. Parce que tous nos problèmes ici, Dieu les a déjà solutionnés, en fait. C'est à nous de voir nous approcher pour prendre ce que Dieu a dit. Tu l'as dit, toi, mais, tu dis, mais Seigneur, tu es celui qui me guérit. Comme elle a dit aussi, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, elle a dit. Amen. Toi aussi, tu pries comme ça. Seigneur, j'essaie une chose qui bah, tu as dit que tu es le Seigneur qui me guérit toutes mes maladies, effectivement. C'est vrai, non Amen. Tu l'as dit. Mais pourquoi tu ne crois pas Oui, parce que tu lui as dit, vous savez, ce qui plaît à Dieu, c'est pouvoir vous faire du bien. Parce que ce qu'il attend de toi, ce que. Mais il a dit non. Invoque-moi dans ta détresse, je te délivrerai. Et qu'est-ce que tu vas faire Tu chanteras pour moi. Mais c'est pour ça. Il veut, il veut faire cela dans ta propre vie. Mais aussi, il faut que nous comprenions une chose, que notre Dieu est un père. Vraiment, il est un père pour chacun de nous. Mais il permet une situation, N'oubliez pas cela. Même des maladies, c'est parce qu'il veut t'instruire. Il y a toujours un enseignement que tu dois tirer quelque part. C'est sûr que certain. Tu ne peux pas sortir d'une épreuve et rester comme tu as toujours resté. Non, monsieur. C'est pour ça qu'on dit toujours, mais quand tu as une expérience avec le Seigneur, lorsqu'une situation arrive, ça te permet de pouvoir avoir la foi Mais quand j'étais dans la même situation, il m'a fait sortir. C'est pour ça que c'est très important comme cela. Alors là, nous continuons ici, dit. Verset que nous lisons, il dit, et comme... Non, ça a dit, et lorsque Marthe était appris que Jésus arrivait, donc à la, elle allait donc au-devant de lui, tandis que Marie, se donc assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, je prie que Dieu nous aide à. Oui, et, et je le crois aussi de tout mon cœur que si nous demandons quelque chose à Dieu, c'est sûr et certain que Dieu entend nos prières et Dieu exauce. Ah, C'est sûr, c'est parce que il a dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez aussi s'accomplir. C'est vrai, il n'a pas dit ça aux arbres, non, il a dit ça aux croyants, donc à toi et aussi à moi. Alors ici, il lui dit effectivement, alors Jésus lui dit, il dit, il dit au même instant, mais, mais maintenant je vous ai dit, puis Jésus lui dit, ton frère à toi ressuscitera. Il n'a pas dit que ton frère ressuscitera au dernier jour. Est-ce que vous comprenez <rire> Puisque tu me l'as dit tout à l'heure. Donc ce qui veut dire, je te dis, oui, je veux dis que tout ce que tu demanderas à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous aide à ce que... Que l'étincelle s'ouvre en nous, effectivement, quand nous prions, quand nous écoutons, quand nous approchons de Dieu, parce qu'il est vrai, frère. Nous souffrons aussi parce que nous-mêmes, effectivement, nous ne prenons pas les choses de Dieu de la manière qu'il faut le prendre. Prenons, par exemple, le changement de ta propre vie. Comment est-ce que Dieu peut refuser de voir te changer Nous, c'est parce que, quelque part, toi, tu ne veux pas vraiment être changé. C'est la vérité, frère. Si Dieu qui dit lui-même que voici que je te donnerai un cœur nouveau, il te l'a dit. Et que tu puisses rester toujours avec ce même cœur. Ce c'est pas, pas normal. Dieu ne peut pas te refuser. Le choses qu'il a dit que je te donnerai, que c'est à toi quand même. Nous avons parlé même du Saint-Esprit, mais c'est quand même une promesse pour toi. Amen. Je voulais dire, en mon témoignage, je ne peux pas le Saint-Esprit dans l'Église. Hein? Non, chez nous, à la maison dans ma chambre, à coucher, où c'est par terre. Je n'avais pas de prédicateur, je n'avais pas de frère, j'étais tout seul. Je n'avais rien dit à personne. Oui, frère. Quand je sais qu'elle a choisi pour moi, mais je la cherche. Je dois la voir, je dois le trouver. Ah, bien sûr que oui. Parce que j'ai besoin. Quand vous avez besoin du travail, mon frère et ma soeur, vous vous, vous écorchez. Hein, les annonces et tout ça, les ceci, les appels téléphoniques, et ainsi de suite, effectivement, parce que vous voulez avoir ce travail. Vous donnez tout, toute la peine possible. Et vous dites, mais je veux avoir ce travail parce que sans ça, je ne peux pas payer mon loyer. Vous le savez, non Et puis, finalement, vous avez le travail. Donc, si vous savez être aussi zélé dans les choses comme cela, eh ben, dans les choses qui concernent votre vie, votre âme, vous devez y être aussi. Et puis, quand on est un enfant de Dieu, il ne faut pas demander des choses farfelues à Dieu, ça ne sert à rien vous savez j'ai pensé encore aujourd'hui, Seigneur c'est quand même fort puis quand, vous savez, je te souviens, il y a, tu vas prier pour ça et puis je te dis, il me dit qu'est-ce que le Seigneur nous a dit en fait Eh oui je ne sais pas vous vous souvenez plus, mais moi je me souviens il dit, cherchez premièrement quoi les rois et quoi Ah, ça, ça résout mon problème Amen. si ce n'est pas votre cas je ne vous ai jamais forcé j'ai dit, mais ça résout mon problème j'ai dit, Seigneur, alors maintenant je comprends ce que tu veux de moi. Que moi je cherche d'abord les choses qui te concernent, pour le royaume de Dieu. Les choses-là qui me concernent, moi, tu vas te charger. Alors merci pour le poids que tu as été sur mon cœur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant Prier, créer la parole, glorifier Dieu, prier pour les malades. Si, si, oui, tout ça. Donc tout ce que Dieu veut de moi que je puisse faire, maintenant le restant, il va s'occuper. Et puis il m'a donné une parole aussi, vous savez très bien, mais toutes ces choses-là vous seront données par... Ok, donc ça veut dire que notre problème C'est de pouvoir avoir foi Dans la parole de Dieu De croire réellement que ce qu'il nous dit Si nous le croyons, ben, ça va s'accomplir en cela Ah oui, et puis il lui dit Mais ton frère ressuscitera Nous l'avons lu avec vous ici Il nous avons sur le verset suivant ben, Verset 23 dit, mais, Jésus lui dit Mais ton frère ressuscitera Je sais, lui répondit Marc. Qu'il ressuscitera donc à la résurrection au dernier jour. Ça, elle savait. Comme tout un chacun de nous. Et puis il était sûr et certain aussi parce que son frère était un croyant. il savait qu'à la résurrection au dernier jour, effectivement, il n'allait pas rester dans le tombeau. C'est sûr et certain qu'il allait sortir. Et qu'il savait très bien. Et puis quand elle voyait le Seigneur lui parler, effectivement, eh bien, elle avait l'impression, pas l'impression, mais je crois qu'elle avait déjà cette, cette certitude que le Seigneur lui parle déjà du futur. Parce que. <rire> Quand nous nous asseyons, frères, et nous regardons, ça c'est important pour vous et moi aussi. Nous louons ce sauveur de tout notre cœur, mais il faut que nous remercions Dieu, notre Seigneur. Parce que l'aimer les le louer comme nous pouvons l'aimer les le louer, frères et sœurs, c'est une grâce extraordinaire. Je vais seulement vous ramener à quelque part. Retournons par exemple en Israël, Jérusalem. Dans ces pays, il y a tout ce qu'on appelle effectivement des, des, des prophètes, des Céciens, cela qu'on peut voir. Et lui aussi, il était comme l'un d'entre eux, parce que le Seigneur Jésus-Christ, on l'appelle le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est donc un prophète. Il faisait aussi, mais il y a comme aussi ceux qui ont fait les miracles dans les temps passés. Ah ben oui, frères et sœurs, mais et, et, Élisée, Élie et tout ça, ils ont fait les miracles quand même. non C'était écrit dans la Bible ça, Vous le savez aussi ah ben oui, ça c'est sûr et certain. Bon. Voilà qu'un homme qui était là, qui marchait. Et qui, on le regardait, il vivait comme tous les autres hommes. Et cet homme-là, vous devez vous approcher de lui et croire en lui en tant que votre Seigneur et votre Dieu. Vous savez. Être en ces temps-là, et le voir comme il était... Oui, parce qu'il était, était un homme, hein? Donc, euh, il vivait comme un homme. D'ailleurs, regardez très bien comment, comment effectivement, Simon, quand il l'a invité, effectivement, il a regardé avec un regard dédaignant. Il dit, mais s'il était un prophète, on n'a même pas permis une femme de voir la porter la effectivement. Il s'est laissé. Et puis, même, quand il a dit, mais, il dit, mais il, votre maître, il est toujours avec des gens, il mange avec des gens, des, des publicans, il boit avec eux. Ah bah oui, vous connaissez, non, cela donc on voyait comment il était. Et maintenant arriver à pouvoir croire en lui qu'effectivement qu'il est le Fils de Dieu. Donc c'est dire qu'effectivement que Dieu dans la forme d'un homme et croire en lui pour croire effectivement que tu es et je crois que tu es celui qui a été envoyé par Dieu et je le reçois comme mon sauveur personnel, mon frère et ma sœur. Il fallait la foi, mais pas n'importe quelle foi en fait. Non. Parce qu'il est difficile de pouvoir croire à un homme jusqu'à un certain degré comme celui-là. Bien sûr, parce qu'il était un homme. Parce que quand on voit un ange, c'est différent. Mais lui, il était un homme, 100%. C'est sûr, c'est pour ça qu'ils avaient difficile de pouvoir réellement pouvoir croire. Mais c'est là qu'on réalise effectivement que c'est la grâce de Dieu et c'est aussi, aussi l'élection de Dieu qui fait qu'effectivement, que pour croire en Jésus, il fallait quelque chose de vraiment puissant dans une personne. Passer la chair et croire, et recevoir le corps. Le croire et le recevoir comme étant le Dieu suprême lui-même. Ça, ne s'est pas donné. La preuve que même aujourd'hui, même ne l'ayant pas vu, regardez d'abord comment ce n'est pas facile pour vous dans votre intérieur, pour le croire, pour le garder, pour le recevoir, effectivement pour que vous puissiez croire qu'il est. Parce que si Christ était réellement celui que vous croyez, je crois que les choses seraient différentes. Pour quelle raison d'abord Par la guérison à la délivrance, oui, parce que nous nous approchons de celui dont on sait qu'il a tout, tout pouvoir, parce que je crois en lui. Pourquoi je ne reçois pas la guérison Parce que je ne crois pas vraiment totalement que... Les diables sont très intelligents, hein. Ah ben oui, tu as l'impression que tu crois en fait, mais non, il te fait croire jusqu'à un certain point. Parce que frère et soeur, il a dit lui-même, par ses maîtres et nous avons laissé la, la guérison. Donc si on prie pour moi, frère, je ne peux plus m'inquiéter, je quitte ici, je rentre chez moi à la maison, même si les bobos continuent à pouvoir passer quelque part, j'ai dit, mais c'est terminé pour moi. Parce que ce n'est pas non seulement la foi celui qui prie pour toi, mais ta foi à toi. Elle doit agir effectivement dans ce qu'il a dit, effectivement. Si les gens aujourd'hui ne pouvaient pas croire, tu ne crois pas vraiment totalement à lui comme ça, hier, yeah, tu ne me pas croire à lui Non, monsieur, Non. Et imaginez effectivement, effectivement, aussi c'était un, parce que quand Marthe pouvait lui parler, effectivement, il savait que c'était, lui, il était comme un prophète, un sauveur. C'est vrai. Ah oui. Parce que quand on lui a dit que ton frère, il a lancé la chose vers plus loin, en disant, mais oui, il restait au dernier jour, effectivement. Mais imaginez que toi, toi tu là, que c'était Dieu Tout-Puissant là devant toi. Comment tu allais réagir? Supposons que Dieu se tienne devant toi. Comment tu vas réagir? Dans ta situation, dans ton problème, comment tu vas réagir? Vous me direz, oh frère, <rire> regardez les gens qui ont vraiment cru au Seigneur, 100% croyant qu'il était capable d'agner dans la fosse au lieu. Le trois hébreux croyants. C'était des hommes, comme vous et moi, bien sûr, monsieur. Mais ils avaient confiance que Dieu... Et puis on a dit qu'il est descendu dans, le fou... dans la fournaise. Ah oui, il n'était pas loin. Dans la fournaise, il y était, là, dans la fournaise. Ah oui, c'est vrai, frère et soeur. Et dans la, dans la fosse de Lyon, évidemment, aussi. Il était là, puisque la gueule de Lyon était donc fermée. Bref, donc, et si il dit, mais il restera les jours. Et là, on lui dit effectivement, écoutez très bien, il lui fait comprendre ici, il dit, mais verset 25, il dit, Jésus lui dit, je suis, moi ici, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Et quiconque, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est pas facile mais ça c'est pas facile d'entendre que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais est-ce que vous comprenez parce que nous avons toujours vu que tous ceux qui ont été des croyants ils meurent quand même c'est vrai bien sûr que c'est vrai vous pouvez me dire que c'est pas vrai donc les croyants, Paul il est mort quand même Pierre il est mort quand même Jean il est mort quand même est-ce que vous comprenez Voilà là où se trouve le problème en fait. C'est la manière dont nous écoutons ce que le Seigneur dit. Quand il dit effectivement que celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, mais on le sait. Maintenant on comprend pourquoi. Ah oui, parce que Dieu est merveilleux dans sa façon de faire. Quand on parle de la mort, c'est la séparation totale d'avec Dieu. Est-ce que vous vous souvenez Nos pères ont mangé la main dans le désert effectivement, mais ils ont mangé les pères de Jésus, mais en fait ils sont tous morts. C'est-à-dire que c'est pas totalement de Dieu. Mais nous, en rapport avec quand on parle de la mort, effectivement, <rire> nous comprenons qu'effectivement, que jamais on peut mourir. C'est impossible. D'abord, pour que tu ne meurs pas, il faut croire. Oui, parce que la vie éternelle n'est pas une formule comme on dit, non, c'est une chose réelle que tu reçois, mon frère. C'est pour ça que, vous voyez, et, psaume nous, que nous avons lu tout à l'heure, si même une armée campait contre moi, vous savez vous-même que quand une, même 4-5 policiers devant, la tremblote nous saisit, on ne sait plus tellement très bien, on perd même la, les moyens, on commence à pouvoir parler n'importe quoi. Juste, juste deux, trois policiers. Mais si c'est une armée contre toi. Et là, lui, il nous dit effectivement que mieux. je crois que c'est psaume chapitre 27 qui nous a lu tout à l'heure. Psaume 27, voilà ce que nous courons après notre temps pour cela aussi, est bien. Psaume 27, il dit Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune, aucune crainte. Est-ce que vraiment, toi, tu peux dire cela de tout ton cœur C'est ça le problème. <rire> oui. On peut le lire effectivement, mais est-ce que tu peux le dire effectivement que, sûr et certain, que je me trouverai devant une armée Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, ben, que, euh, que, la, la combien des polices devant la rue, effectivement, ben, vous, vous interpelle, effectivement, vous perdez déjà votre sens. Hein? Vous commencez à vous poser la question, effectivement, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'il y avez ben, 4 ou 5 policiers devant votre maison, effectivement, vous commencez à trembler déjà. C'est sûr. Ben, oui, c'est normal, c'est humain, ça. Vous direz, mes frères, est-ce qu'il y a eu des hommes quand même, quand, même, quand même devant une armée Mais souvenez-vous d'Elysée Un homme 100% comme vous et moi. C'était toute l'armée des Syriens qui était à entourée. Il cherchait lui, lui le monsieur là, qui était, qui était euh, euh, Élisée. Donc euh, le prophète a d'autant. Pourquoi Parce qu'il avait un problème avec le roi. Le roi, prend une décision, lui, il, il, il, il, il révélait cela au roi d'Israël. Vous connaissez, non Eh bien, l'armée est venue. Et pendant que l'armée tournait là, parce qu'on cherchait lui, c'est qu'on devait arrêter, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé Son serviteur Géazi, il tremblait. Ah oui, Géazi tremblait. Mais, elle lui dit, mais mon Seigneur, voici, ils sont tellement plus nombreux. Il dit, mais Seigneur, mon Dieu, ouvre ses yeux. Afin qu'il voie hein, ceux qui sont avec nous. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus de grand nombre, effectivement, fait, que ceux qui sont là à l'extérieur. Pour quelle raison, en fait C'est parce qu'il avait foi en son Dieu. Et le Seigneur lui a permis de pouvoir avoir confiance quand il a pu avoir. C'est vrai, frère. Nous ne sommes pas seuls. Peu importe l'endroit qu'on peut se trouver, on dit toujours, l'ange de l'éternel campe amen. autour de ceux qui ne craignent. Le problème, pour toi et moi, c'est d'avoir confiance dans les saintes écritures. C'est vrai. On doit, que peuvent me faire les hommes ça, On de ça. Mais quand ces hommes vont s'entourer, effectivement, tu perds les nords directement. Il faut que, quand tu es dans une situation, que les écritures te reviennent. Parce que c'est toi qui dois avoir la maîtrise de la situation. Parce que toi, tu ne sais pas la puissance que Dieu t'a donnée. Mais c'est vrai. Quand on est venu pour pouvoir l'arrêter, vous vous souvenez les Seigneurs, non On est venu pour pouvoir l'arrêter, effectivement. on a fait, ils sont venus avec des bateaux ils se sont mais... Parce que pour pouvoir le trouver, il fallait que Judas puisse au moins l'identifier. Vous connaissez cela Et puis, il a dit simplement « c'est moi ». Le fait qu'il a dit que c'est moi, tous ceux qui là sont tombés par terre. En fait, il y a une situation dans laquelle nous, nous devons comprendre. C'est ce que Dieu a fait de nous et ce que Dieu attend de nous. Parce que nous allons entrer dans ces réunions que nous allons avoir aujourd'hui, demain. Frères et sœurs, ne venons pas simplement pour venir. Parce que tu as besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. Donc nous venons pour rencontrer les seigneurs, que quand nous avons été avec lui, que toutes ces choses-là nous quittent. La maladie, la possession, les ceci, les problèmes maintenant mon caractère qui ne change pas, que toutes ces choses-là nous quittent. Et pour cela, c'est effectivement, tu dois avoir confiance. Amen. Que Seigneur, quand je viens maintenant, pourquoi cela Parce que tu as dit que si mon peuple, Amen. ceux qui m'ont été invoqués, s'humilient et cherche ma face, qu'est-ce que tu vas faire Tu les oseras des cieux. On vient sur la base de cela. On ne vient pas pour faire des bruits, pour se trouver seulement ensemble. Non, nous sommes déterminés, Seigneur, qu'en fait que tu es celui dont nous avons besoin pour changer notre état. Amen. Et quand on vient comme ça, c'est sûr et certain, Amen. il va le faire. Mon frère, ma soeur, je voudrais que vous compreniez, mais quand on va avoir des réunions, lorsqu'on aura prié, vous donnerez témoignage. Parce que Dieu va le faire. Amen. Oui, il va le faire parce que s'il si nous parle comme ça, c'est parce qu'il veut préparer nos cœurs. Amen. Et nous comprenions, frère, que le temps est là pour que Dieu veut aussi agir en nous. Et pour cela aussi, nous devons aussi nous y mettre aussi dans l'action de Dieu. Je sauveille les temps. Alors, regardez bien, nous retournons dans ce qu'il a eu à pouvoir nous dire dans, dans, dans Jean, chapitre 11. Est là, oui, Jean, chapitre 11. Alors, il dit, et voilà qu'il dit ici, voilà que, euh, voilà, voilà, voilà, voilà, verset 25. Dit, « Je suis donc la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. » Bien bien même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croit-il cela Je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous avez remarqué une chose. Dieu est grand. Il parle ici à Marthe. Elle lui dit une chose, j'aime Dieu, il est il est beau. C'est pour ça qu'il y a une façon de parler. Si on ne fait pas attention, on passe effectivement aussi. C'est pour ça que le diable travaille pendant enfin, que la parole de Dieu est prêcher, pour que vous ne puissiez pas vraiment prêter attention. C'est son travail. Regardez ici, regardez ici. Il dit ceci, il dit ceci, il dit mais, il dit, il dit, il dit, il dit... je suis la résurrection, je suis la résurrection. Moi, la résurrection est aussi la vie. Donc je ressuscite, je donne aussi la vie. Est-ce que vous comprenez Donc c'est moi qui fais ressusciter les morts. Et puis il dit, et moi aussi qui donne la vie. Celui qui croit en moi, <rire> j'aime Dieu, vivra. Vous entendez cela Quand bien même, il est mort. <rire> il dit, c'est lui qui croit en moi. Mais Lazare a vécu en lui, frère. Oui, oui, oui. matt ne comprenais pas oui, oui. ce qu'il lui disait. Oui, oui. D'abord, on lui dit clairement, mais ton frère ressuscitera. Il dit, oh, au dernier jour, il dit, mais c'est lui qui croit en moi. Oui, oui vivra, quand bien même, il serait mort. Et quiconque vit, et croit en moi, soit sûr et certain qu'il ne mourra jamais. Amen. Donc, Lazare dort! Amen. Écoutez, maintenant, regardez bien. Il dit ceci. Il dit, mais, et puis il lui dit, mais, crois-tu cela? Vous avez remarqué bien, il a dit bien, il ne mourra jamais. Ça veut dire que, toi frère, toi soeur, je parle bien de ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom à ceux qui l'aiment de tout leur cœur, effectivement, que pour eux, sans Jésus, ils ne peuvent pas vivre. Parlez des les, les, les, les églises, vous connaissez bien, non. Sans Jésus, ils ne peuvent pas vivre, effectivement. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu fais ça pour que les gens voient qu'ils l'aiment. Non, non. Dans ta vie, à te dit, mon Seigneur, si toi, tu n'étais pas là, amen, amen, amen. où est-ce que je, je serais Ce n'est pas que je fasse des choses pour qu'on voit que je suis chrétien. Non. Je voudrais te dire merci. Aide-moi que ma vie à moi puisse s'accrocher à toi, parce que je ne vois pas qui d'autre. En dehors de toi, si je te perds aujourd'hui, Seigneur, je n'ai plus rien. Parce qu'un jour, mon mari m'abandonnera, ma femme m'abandonnera, mes enfants m'abandonneront, mes frères m'abandonneront. Dans les cinq ans, j'irai toujours seul. Amen. Mais si toi, tu es avec moi, alors là, les choses sont différentes. Ça, c'est la chose que toi, sœur, toi, frère, tu dois avoir en toi, dans ta vie, à toi. Tu n'aimes pas Jésus simplement parce qu'il faut qu'il te fasse un mariage. Non parce qu'il faut donner un travail. Non Parce qu'il faut donner une maison. Non Je l'aime parce qu'il est mon Jésus. Amen. Alléluia Il est mon sauveur. Amen. Pour lui, je donne aussi ma vie. Amen. Il a donné sa vie pour moi. Amen. Oui Pour qu'aujourd'hui, je sois ce que je suis. J'étais un homme mort. J'ai une femme morte, effectivement. Mais maintenant, je vis et je ne mourrai plus jamais. Amen. Amen. Amen. Alléluia Il dit, effectivement, il dit, mais, mais... Et puis, il continue à parler le démorage. Il dit, mais, mais crois-tu cela Il a posé la question. Il dit, quoi tu cela Regardez frère et sœurs. Et alors effectivement ici, elle dit et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ah Vous avez entendu cela Sa déclaration, non et Elle a déclaré effectivement, poussé par, tu vois c'est que la parole a poussé tellement son, son cœur son âme, ça, ça a poussé tellement, qu'elle a dit tellement, c'est Seigneur, je crois, je reconnais Qui tu es. Maintenant regardez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 n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait donc rencontré. Le juif qui était avec Marie dans la maison et qui la consolé, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où c'était Jésus et qu'elle les vit, elle tomba donc à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Quelle confiance ils pouvaient toujours avoir dans, dans cet homme de Galilée, malgré la, la calamité qui les a frappés, effectivement. Je me suis toujours dit, et vous savez, quand on lit cela, j'ai dit Mon sauveur béni, ces deux sœurs pouvaient s'emporter contre toi, parce qu'elles t'ont reçu avec beaucoup d'allégresse dans leur maison. Ils sont préoccupés à pouvoir préparer pour toi, prendre soin. Maintenant, leur frère, leur amour est tombé malade. On sait que tu as la puissance de guérir. Ils t'ont envoyé chercher. Tu n'es pas venu. Tu es resté jusqu'à ce qu'ils meurent et puis qu'ils pourrissent. Si c'était vous et moi. Regardez, j'ai dit, frères et sœurs, Dieu nous instruit beaucoup si on peut prendre attention. Vous vous souvenez de la femme syrophénicienne C'est quelque chose qui me marque beaucoup. La manière dont le Seigneur a réagi à son endroit et les disciples aussi, c'était des personnes qui étaient dans le droit de pouvoir dire, mais ce ne, n'est pas un Dieu, celui-là. Ce n'est pas un, un sauveur. celui ci un, un Messie, que tout le monde doit arriver. Ce n'est pas possible. Mais répondre comme ça. Et puis, il pouvait dire aussi, mais c'est Dieu vraiment, nous l'avons demandé, nous l'avons prié. Et il, il n'est pas venu. Et, il, nous étions avec lui, effectivement. Quatre jours après que notre frère est pourri, il n'y a même pas d'espoir. Et il vient. Qu'est-ce qu'il va venir faire si c'était moi, on dit bon, ah, ah, c'était vous, on ben dit bon, le frère est venu pour vous voir, ah, bon, euh, euh, euh, vous pouvez lui donner une chaise, il va s'asseoir là-bas. On oh, dit bon, frère, les frères, la sœur dit, ah la sœur dit, elle est tellement triste mon frère, elle pleure son mari, elle est encore dans la chambre. Parce que le problème c'est que c'est comme ça que vous vous vous frères et sœurs. Vous ne voulez pas voir par exemple l'homme parce qu'il est, qu est dans le coin d'un champ et la personne reste attendre dehors parce qu'il ne vous voyant pas. Bon, Dites-lui simplement que j'étais passé pour dire bonjour. Mais c'est parce que vous n'avez pas voulu le recevoir. Pourquoi Parce que vous avez quelque chose contre la personne. C'est sûr et certain. C'est là aussi que nous observons qu'est-ce que c'est que notre chrétienté, parce que quand on dit qu'on est chrétien, que quelqu'un t'a pensé ou quelqu'un a eu à pouvoir te tirer les cheveux de la décision. Je ne vais même pas le rencontrer, je ne vais même pas lui parler, je ne vais même pas lui dire quelque chose, je ne pas et cela. Ça montre quoi en fait Ça montre qu'effectivement que, en rapport avec votre conversion, vous avez un problème. Mais c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a fait de toi un chrétien. Tu, tu, tu pensais que Dieu t'a fait chrétien pour que tu sois en bon terme avec tout le monde Il dit je suis venu apporter l'épée. Vous oubliez beaucoup. ne t'attends pas que tu t'entends toujours avec tout le monde. Non, c'est pour ces gens-là qui ne t'entendent pas avec toi, que Dieu t'a choisi aussi, pour leur montrer que moi, je suis un fils de Dieu. Tu me détestes, moi je t'aime. Tu ne veux pas me voir, moi je vais te voir. Amen. Ah oui, je ne peux pas changer ma nature. Si tu ne veux pas me dire bonjour, moi je t'embrasse. Non, ce n'est pas que c'est une forme qui dit, mais c'est quelque chose de vrai. Mon frère et ma soeur, Dieu veut que nous soyons de la lumière sur la terre. Nous ne devons jamais embrasser les œuvres de ténèbres. On doit montrer à ces gens-là que tu es dans les ténèbres. Mais moi, je vais te montrer que même si tu m'as fait du mal, mon cœur t'aime toujours. C'est cet amour-là que tu as pour cette personne-là qui va les ramener un jour à Christ. Bien sûr que oui. Et voilà que Marie qui vient aussi, avec, la Bible dit, elle s'est jeta au pied. Nous manquons beaucoup de respect, frère et soeur. C'est notre langue. Et la langue que nous avons, c'est un véritable poison, un venin mortel. Quand nous l'utilisons mal, nous le détruisons d'abord nous-mêmes et nous l'utilisons aussi les autres aussi. Cette langue qu'on t'a donnée par le Seigneur, ce n'est pas pour critiquer un frère, pour parler de mal, pour maudire, mais c'est pour bénir. Avec la langue pour prier Dieu aussi. Prier pour ceux qui vous maudissent. Traite effectivement ce qu'il a dit, non. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ce n'est pas vrai. On ne t'a jamais dit qu'il faut maudire ceux qui vous maudissent. Hein? Mais vous, vous changez parfois la parole parce que... Je ne pas le tout, je ne me pas le... bon non, non, non. Bon, je dois quand même voir les temps de pouvoir... Alléluia. Que Dieu me donne un peu les temps de... respirer un peu pour voir comment je vais m'approcher de la personne. C'est pas ça que Dieu t'a dit Oui, mon frère et ma soeur. Vous savez, il y a quelque chose qui frappe et qui a toujours frappé les gens. C'est quand il était là à la croix de Golgotha, on l'a frappé, on l'a flagellé, on l'a lacéré les doigts, effectivement, on l'a même crucifié, on l'a craché dessus. Vous savez ce qu'il a dit Mais Avec un cœur sincère, il a dit, mais Père, pardonne-leur à tous les pharisiens, à tous les salussés, à tous les, les romains, à tous ceux-là, ce il dit, pardonne-leur ce qu'ils font, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font c'est vrai, et c'est... Quand quelqu'un a beaucoup d'amour dans son cœur, vous me suivez, vous me regardez ici parce okay. que vous allez partir chez vous. Quand quelqu'un a beaucoup d'amour dans son cœur, cette personne, il ne garde jamais rancune. Oui, ça. Testez-vous. Testez-vous. Si vous avez Christ dans votre cœur, jamais vous ne va avoir la rancune à la de quelqu'un. La personne peut vous faire du mal. Vous savez ce que vous avez dedans dans votre cœur Le pardon. Et il y a l'amour ici, ce n'est pas une formule, frère et sœur. Mais ce que vous devez savoir, si vous êtes un fils de Dieu, ça doit se trouver en vous. Il y a ici l'amour, il y a le pardon. N'est-ce pas qu'on nous dit que l'amour fait quoi Qu'est-ce que fait l'amour Ah oui, il ne va pas révéler le péché de ton frère, de ta sœur. Qu'est-ce qu'il fait Il le couvre. Parce bah, qu'il cherche simplement de pouvoir approcher la personne. Mais quand tu n'as pas l'amour, effectivement, tu dévoiles tout. Il a fait, il a fait, je l'ai dans tout. Là, il a lui, je l'ai vu là-bas. Il était dans le.. coin, c'est sûr, vous saviez quel frère il est. Est-ce que vous comprenez Oui, je pouvais aussi me trouver dans ces situations. Qu'est-ce que j'attendrais Que la soeur ou le frère parlé de moi comme ça Donc il s'approche de moi. Pour simplement me parler, ah frère, et là, je... oh, peut-être que je ne savais pas, oh pardon, pardon, et il ne fallait pas sauver. Oui, c'est ça en fait. Donc nous avons besoin de pouvoir avoir beaucoup d'amour, pour les uns, pour les autres, effectivement. Et c'est là que Dieu va travailler, effectivement, ça dans notre cœur. Alors, nous continuons ici, il dit, et Marthe, qui nous avons lu le respect, l'amour, la considération, nest ce pas vrai. Donc, dans Jean, donc, au chapitre 11, que nous avons lu. Alors, il dit, <rire> le verset suivant, il dit... Euh, euh, non, oh, mais, pardon. Je vais vous tourner la page. Oui, c'est cela, oui. Voilà, ça, oui, voilà, c'est ça. Nous étions par verset 30 Lorsque Marie fut donc euh, arrivée là où était Jésus, et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les juifs qui étaient donc venus avec elle, finit en son esprit, et, et fut tout ému. Et il dit, Où l'avez-vous mis? Ah. Ah là là, là là, là là, là là, Bon, on dit peut-être que, bon, quand il a posé la question de démocratie, c'est pour aller voir simplement le cimetière. Mais une telle question, ça se à l'intérieur. Parce que quand il pose la question, sur l'autorité. Donc ça, effectivement, que, il y a quelque chose qu'il veut faire. Il dit, mais... 34, et où l'avez-vous mis Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et Jésus pleura. Il était un homme. Ah oui, perdre quelqu'un qui vous a aimé, c'est cela, hein. hein, qui était là, hein, qui vous a respecté, qui a pouvoir avoir foi en vous, bien sûr. C'est quelque chose, c'est quand même très douloureux de perdre quelqu'un comme ça. Et puis il dit, sur quoi les juifs dirent, voyez comme il aimait, c'est vrai. Et quelques-uns d'entre eux dirent, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. On t il pas faire aussi que cet homme ne meurt point Vous savez, frère, c'est toujours ça. Oh mais frère, tu as prié quand même mon avis, mais le Seigneur, c'est pourquoi il a permis cela. Amen. Nous regardons toujours mal, effectivement. quand nous prions du Seigneur Et, et lui-même, si nous avons le temps, parce que je vais m'arrêter maintenant parce que vous allez rentrer à Et lui-même, il dit, mais je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je peux vous dire, Jean 8, effectivement, et Jean 12, je ne fais que ce que mon père me montre pour voir. Je ne vais pas venir là, je dis, parce que, par exemple, là, avec ici, il pouvait ressusciter tout le monde, vous comprenez Bref, bon. il, est, il est Dieu, parce que nous, on veut, mes frères, il faut que... Non, non, non, non Dieu sait pourquoi, avec celui-là, c'est comme ça, parce qu'il y a un travail que Dieu fait. Dans la personne. Alors, nous continuons ici. Alors, il dit, verset, il il dit, il dit, dit, dit ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meure point Et Dieu savait ce qu'il faisait, parce que si on suit toujours ce que les gens veulent qu'on fasse on va commettre beaucoup d'erreurs, on va faire des catastrophes, effectivement. Bien sûr, c'est cela, parce que si on ne suit plus la voix de Dieu, on suit la voix des hommes, alors c'est la fatalité. Après, alors, il dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu donc au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Vous suivez Vous suivez, mon frère Écoutez très bien, il dit, ôtez la pierre. « Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. » Merci, Seigneur. Écoutez bien, frères et sœurs, ça c'est tellement important. Marie est venue. Parce que vous avez remarqué une chose. Quand on a lu l'Écriture, je veux que vous puissiez bien suivre cela. Je vais vite ça. Euh, voilà. Ici, en, au verset, je pense que, verset, verset 28, dit, Lorsque Marthe a fait sa déclaration, vous vous souvenez, non C'est Marthe qui dit, Seigneur, si verset 27, verset 27, 27, il nous dit, elle euh, euh, lui dit, oui Seigneur, je, je crois que tu es le Christ, le fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Parce qu'il a dit ici, si, verset 26, 26, vous vous souvenez, non Quoi-t-il Il dit, quoi-t-il cela Il répondit comme ça. Verset 28, il dit, et ainsi parlé, elle s'en alla. Donc, euh, Marthe est parti. Vous vous souvenez Elle s'en alla, puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui. C'est maintenant Marie qui parlait avec le Seigneur. Est-ce que vous suivez C'est nécessaire. Et voilà qu'effectivement, que, on dit que quand Jésus n'était pas encore entré dans la misère, ce qui... oui, mais dans la ville où tu l'avait rencontré. Et puis ici, on voit que verset 38 lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit et tomba donc à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. N'est-ce pas vrai C'est maintenant qu'on entend maintenant, il pose la question, verset 34, mais où l'avez-vous mis Maintenant, le verset, verset 38, on nous dit, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu donc au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Maintenant, regardez bien, verset 39, on nous dit Jésus dit ôtez la pierre. Et vous voyez qui est à côté de lui Pas Marie, hein Vous avez qui est à côté de lui On nous dit ici, effectivement, Marthe, la sœur du mort. Parce qu'elle était partie, non Pour aller parler à Marie. Et puis on voit effectivement la Marie qui a parlé avec lui, on va dire Marie avec lui pour qu'il parle avec lui. Tu Mais ici, si c'est Marc, effectivement, nous voyons en Seigneur, Marc, la sœur du mort qui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. <rire> » Écoutez, Jésus lui dit, « N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » N'est-ce pas vrai alors, je vous pose la question, à quel moment le Seigneur a dit à Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Parce qu'il dit, mais je pas dit C'était un m'a dit, c'était pas moi, il dit, mais il dit, mardi, mais n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu À quel moment lui a-t-il dit cela Parce qu'il n'a pas dit, je te dis maintenant, non, dis-moi, n'étais-je pas dit À quel moment lui a dit <rire> à quel moment il a dit Il lui a dit ton frère Ressuscitera Alléluia Il dit je suis la réduction de la vie Quiconque croit Même, même, pas dit, mais, même si quelqu'un est mort Il ressuscitera Il dit mais crois-tu Oui Il fallait comprendre ce qu'il disait à Ma. Ma devait comprendre que là Mon frère va sortir aujourd'hui il lui a dit, n'étais-je pas dit Parce que tu as déclaré, oui, je le crois, Seigneur, mais tu croyais en quoi Amen. Je te l'ai dit que celui qui croit en moi, même s'il est mort, Amen. il ressuscitera, Amen. il le vivra, bien sûr. C'est là qu'il lui a dit. Matt avait pris attention, il dit, mais aujourd'hui, ton frère va ressusciter. Il, avait compris, il lui a fait des choses, même s'il est mort, oh frère. Il va ressusciter. C'est pour dire mais oh, ôtez la pierre. C'est la Bien sûr, mon frère et ma soeur, nous devons bien écouter ce que le Seigneur nous dit. Nous ne devons pas nous laisser comme étant notre propre prédicateur ou prophète de nous-mêmes ou pasteur de nous-mêmes, frère. Ça nous détruit. Tu te prêches à toi-même, tu n'avanceras jamais. Tu crois en toi-même, tu n'avanceras jamais. L'écriture dit, maudit à quiconque c'est confie dans l'homme. Maudit soit l'homme, se confie dans l'homme. Tu te confies en toi. Frère, quand tu deviens ton propre prédicateur à toi, ça c'est un problème. C'est pour ça que tu n'avances pas dans la foi. Bien sûr. Moi je ne suis pas prédicateur de moi-même. Jamais frère. Si je commets cette erreur-là, je vous amène dans la mauvaise direction. Ah oui, j'ai besoin d'être instruit, de croire aussi. Oui, bien sûr, monsieur. Ah oui. Oh, oh, oh. Hey, hey, oui. Le grand problème avec les grands noms que vous êtes, effectivement, vous êtes arrivé à cet moment. Paf Et maintenant, même quand on prêche la parole de Dieu, vous vous prêchez vous-même. Je crois que les frères ont fait une erreur là-bas. Je crois que les frères ont dit ben, Non, maman, c'est parce qu'il a la brochure, dans ceci et cela. Vous pensez que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. C'est normal, compris pour vous, ça ne change pas, parce que vous ne approchez pas de la bonne manière. Même si vous venez, vous donnez l'impression que vous avez du respect, vous croyez, mais vous ne croyez pas, frères et sœurs. J'ai dit, mais pourquoi quand je vais à l'étranger, les grands miracles se font C'est vrai, les aveugles recouvrent la vue, Les malades sont guéris, mais c'est vrai, frère. Oui, vrai. Alors pourquoi, pourquoi Parce que ces gens-là, ils ont la foi, ils ont du respect, ils ont la confiance. Oui, vous avez le respect, vous avez la foi, mais jusqu'à une certaine limite. Parce que vous approchez de l'homme, vous le touchez, vous parlez avec l'homme. Et bien sûr, c'est vrai quand même mieux peut-être de pouvoir dire bon, maintenant personne tout près. Maintenant vous êtes. Quand vous voyez pas la personne, ça change. Mais le fait de pouvoir le voir, ça fait autre chose. Mais le Seigneur ne s'est pas caché. Il toujours laissé, effectivement, approcher des hommes, effectivement, ainsi, c'est comme ça. On va pas être comme du couvent ou des... peut-être qu'ils vont s'enfermer dans un couvent, non. Mais il a vécu avec les hommes sur la terre. Tout est question de ce que vous avez à l'intérieur. Pourquoi cette femme, effectivement, pouvait venir se jeter à ses pieds et d'autres se battaient la poitrine, mais qui es -tu c est tu C'est par Bézébune. Et une autre se jette à genoux, à ses pieds. C'est différent différence, là. Chose qui était chose. Et pourtant, le Seigneur lui avait déjà parlé avant que ce que tu penses que c'est impossible, je te dis maintenant, que moi ici, vous écoutez les choses de Dieu, vous écoutez mal en fait. C'est la manière dont vous entendez effectivement, vous, avec votre propre interprétation, comme elle a eu à pouvoir avoir ça dans sa tête aussi. Le Seigneur lui parlait clairement. Ton frère va ressusciter, il envoie l'arbre futur tellement lointain. Il dit non, je suis. Il dit je suis. Mais c'est comme s'il si n'entendait pas. Il dit, mais c'est lui qui croit en moi ici, même s'il est mort, vivra. Je devais comprendre que mon frère Lazare, même s'il est pourri, il va sortir. cest dit que Marthe serait là, Alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur est vivant, il est revenu, il va agir, gloire de soirée. Il devait être la personne qui allait réveiller les gens autour de ces. C'est-à-dire que j'étais la joie dans le cœur des juifs qui étaient vivants, pas les morts quand même parce que allez hein, penser qu'elle allait réveiller des morts, non, mais des gens qui étaient là, qui étaient un peu semblés un peu se dormir comme ça, qui avaient dit l'homme selon la chair, disaient, mais il a pleuré, ah, il ne peut plus, c'est-à-dire qu'il a, il a la fête. mais frère, nous sommes tous des hommes, mais quand l'esprit rentre, ce n'est plus l'homme, c'est différent, c'est là que nous nous trompons, c'est là que nous ne comprenons pas les choses effectivement ici, alors chose qui était impossible, ne peut même pas effleurer son esprit à lui, il a dit, « Seigneur, il sent déjà. » Et ça, ça ne pas fait bouger le maître. Vous pouvez dire, « Ah oui, c'est vrai, il sent. »« Bon, il faut qu'on mette encore un peu, on va encore l'embaumer peut-être encore plus. »« Non !» Il dit, « Ici, si moi, je n'embaume personne. »« Non !»« C'est vous qui embaumez, moi, je n'embaume pas. »« Mais c'est vrai cela. » Quand il a dit « ôter la pierre », les gens se disaient, « en tout cas... » Je termine dans là. En tout cas, tous les juifs qui étaient là, qui étaient venus avec Marie, effectivement, tous ces juifs, tous ces hommes-là, même dans le sub, même profond subconscient, jamais une chose pareille pouvait être sous -chère. Vous ne pouvez pas penser que ça pouvait se faire. D'ailleurs, c'est impossible. Quatre jours, donc, il... en plus, il sent mauvais. Il veut faire quoi Il va aller voir là-bas dans le tombeau. C'est ça que nous devons comprendre, effectivement, que... Quand il dit, nous l'avons lu, parti dans le psaume qu'il a lu, non Quand il dit, la chose arrive, lorsqu'il ordonne, elle doit exister. Nous le citons, mais nous ne nous croyons pas. Alors là, il sait quoi Il dit, mais ôter la pierre. Et quand il, on a ôté. j'ai toujours aimé cela, parce que nous l'avons déjà entendu ici, et j'ai dit, ah, ah il, est, il est vraiment sage. Hey, hey, hey, hey, ça donne envie de sauter, frère. Moi, moi, pas vous. Moi, ici, j'ai dit, si je commence à, à sauter ici, j'aurai l'espace assez. Bon, il n'y a pas de problème. Ah, vous voyez pas, mais je suis au bras Dieu. Frère, vous vous rendez compte, quelle profondeur de la sagesse divine de Dieu, frère. Avec l'autorité qu'il a, tous les morts devaient se ressusciter, frère. Tous, tous, ils devaient sortir. Au dernier frères, frères, même ceux qui ont été brûlés, consumés, au dernier jour, ils vont venir à la vie parce qu'ils doivent être jugés. Et c'est à ce moment-là qu'il ne peut pas les faire sortir. Non, frère, dit, mais il va le faire sortir. C'est vrai que... D'abord, vous, vous, vous pouvez voir qu'effectivement, que tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, ne sont-ils pas sortis Il est bon, mais il n'était pas venu pour réveiller, pour ressusciter tous ces morts-là dont, messieurs, était venu pour une seule personne. <rire> ah, il est bon, notre Dieu. C'est pour ça que vous savez, il a simplement crié... Il n'a pas crié... Non, non il n'a pas crié d'autres noms. Ni d'autres, parce que je crois que, comme vous savez, il est tellement puissant que pendant que c'était là, toute la terre tremblait. ça savez, tout, tout le cimetière. Il a commencé à pouvoir trembler. Avec les sépultures ça tremblait. Mais frère, il a une puissance extraordinaire. C'est Dieu. Donc, ceux qui étaient là, vous, il dit nous aussi. Non Il dit Lazare, il dit Toi, reste là. Lazare, Lazare, Alléluia il dit toi en prison, sors Lazare. bas Il dit gloire à Dieu, il est venu comme Job. vous vous souvenez Amen. Alléluia, Amen. mon frère et ma soeur, que le Seigneur nous accorde la grâce, qu'il vous bénisse, lève-nous, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, c'est avec reconnaissance que nous inclinons devant ton trône de grâce. Réalisons combien nous entrons dans des choses qui sont tellement si importantes et puissantes pour nos pères. Oh Dieu, en tant qu'un peuple qui t'appartient, nous te sommes reconnaissants. Puissons-tu si davantage nous conduire encore à nous éclairer, mon bénémoine Père, oh Dieu, parce que nous voulons avancer avec toi, nous voulons être éclairés par toi, nous voulons être enseignés de toi, mon sauveur. Oh, ta parole à toi est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, mon sauveur. Nous voulons être abreuvés de cette source, mon bénémoine, Père, du oh Dieu. Oh Dieu, nous voulons vraiment être... A brévé, dieu de cette eau qui sort toujours du rocher, comme nous l'avons entendu, mon béni, ma Père Saint-Dieu, l'eau toujours présente du rocher. Sois béni encore ce soir, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Introduis encore dans les choses que toi tu veux que nous puissions y entrer, mon béni, Père Saint-Dieu, et avoir foi et confiance en toi, mon sauveur. Garde ton peuple encore aujourd'hui, mon béni, mon Père Dieu. soutiens les alors que nous êtes ignorés dans ces jours de réunion, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, désiré de pouvoir prendre part à cela. Souviens-toi de mon frère Marcel, souviens-toi de ma soeur Malvine avec leurs enfants aussi, Pédubissant, là-bas, qui est fait dans l'Allemagne, Pédubissant, mon frère. Bernard, sa femme. Seigneur, je te remercie parce que tu les dieux qui le soutient qui le mon Père, mon âme, tu loues et te glorifies encore, bénémoine Père Saint-Dieu, pour ce que tu fais. Seigneur, nous croyons en toi, nous avons confiance que pendant cette période, pendant cet temps, tu vas vraiment agir parmi nos Pères, aider, soutenir Père saint guérir encore davantage, moi, et délivrer Père Saint-Dieu, et nous aider encore davantage, Père puissant dieu Ah, nous te remercions pour te bien faire, pour te refaire. Gloire te soit rendue encore, mon Père saint -Dieu. Merci pour ce que tu fais. Gloire à toi et honneur à toi pour ton amour et ta bonté. Merci Père. Continue d'agir et continue de pouvoir encore conduire encore ton peuple. Merci pour tout. Béni soit ton Saint Nom. Merci Père. Merci. Ôtez Seigneur toute résistance, Seigneur. Ôtez Seigneur l'incrédulité, notre Dieu. Afin, Seigneur, de pouvoir te laisser agir pleinement dans nos cœurs, notre Dieu. Merci, mon serviteur, Père. Bénis encore la parole que nous avons reçue ce soir, mon sauveur. soutiens nous Père. Afin de pouvoir marcher, Seigneur, à la clarté de ta lumière, notre Seigneur. Oh, si nous vivons aujourd'hui, c'est parce que toi, tu nous éclaires encore aujourd'hui, notre Dieu. Soutiens-nous, Père, fortifie-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, notre Dieu. Seigneur, merci, mon Sauveur, parce que tu es celui qui nous secourt qui nous soutient, Seigneur, dans les combats. C'est toi qui exerces nos mains, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui nous soutiens, Père, qui nous fait marcher. Oh, Père, il fait concourir, mon Sauveur. Chaque territoire, Seigneur, mon Dieu, sur lequel l'ennemi a voulu réellement prendre possession, mon Sauveur. Seigneur, nous te Merci notre Dieu parce que réellement tu nous, tu, nous, tu nous prépares mon sauveur merci Seigneur notre Dieu tu nous armes mon sauveur tu nous réveilles réellement de force et de courage mon sauveur sois béni notre Dieu que ton nom soit béni mon sauveur que ton nom soit exalté Seigneur pour ce jour notre Seigneur soit loué soit béni, soit glorifié à jamais dans le nom merveilleux de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ nous t'avons ainsi prié et remercié Père, Alléluia Amen alors que nous sommes en prière, j'ai reçu un mot de notre frère euh, Marcel Huet de Krefeld, qui demande que nous puissions euh, prier pour euh, son petit-fils. Euh, c'est le fils de notre sœur Esther de. Attendez, vais... C'est le fils. Voilà, donc c'est Damian, donc le le fils de notre sœur Sarah de la Hollande. Il dit si nous pouvons penser à lui dans nos prières car il est somnambule que le Seigneur puisse vraiment le délivrer et afin qu'il soit en bonne santé. C'est notre frère Marcel de Greffeld. Euh... Oui, notre notre frère Robert demande également que nous puissions avoir une pensée pour sa sœur qui est en Afrique et qui est hospitalisée. Il croit réellement que le Seigneur est capable de pouvoir la guérir. Prions pour la sœur de notre frère Robert et aussi pour Damien, le fils de notre sœur Sarah de la Hollande. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste et notre Dieu Nous venons devant toi Seigneur Avec autant de confiance mon sauveur Seigneur comme nous l'avons entendu encore ce soir notre Dieu Ce ne sont pas des paroles qui sortent de nos bouches Simplement mon sauveur Mais c'est une conviction mon sauveur De ce que toi notre Père tu es capable De pouvoir guérir encore aujourd'hui Seigneur Ce que tu promets notre Dieu Tu le réalises mon sauveur Accorde la grâce mon Dieu mon roi Que réellement Damien soit délivré Seigneur que ce démon de somnambulisme, mon sauveur puisse quitter Seigneur Jésus Qu'il soit délivré qu'il soit en bonne santé, Père. Oh, ta parole est certainement la vérité. Qu'il soit réellement délivré. Seigneur, Seigneur, qu'il puisse, oh Père, avoir des sommeils paisibles, mon Sauveur. Dormis comme tout autre enfant, mon Sauveur. Il n'y a que toi qui puisses le faire, Seigneur. Satan n'a aucun pouvoir, Seigneur, dans sa vie. Nous croyons réellement que ce que tu dis, tu l'accomplis, mon Sauveur. Que Damien soit délivré, qu'il soit en bonne santé, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, souviens-toi aussi de la soeur de notre frère Robert, mon Sauveur là où il est, en Afrique, mon sauveur, tu es capable, mon sauveur, ta main ne pas coûte pour agir, seigneur, ni pour délivrer, mon sauveur, que sa sœur qui est hospitalisée, peu importe la maladie, mon sauveur, toi tu l'as déjà guérie, mon sauveur, qu'elle soit délivrée aussi, seigneur, et qu'elle soit en bonne santé, accorde-lui aussi la guérison, notre Dieu. Tu es fidèle, mon sauveur. Ce que tu promets, tu réalises, mon sauveur. À cause de la foi de notre frère Robert, mon sauveur, tu es aussi capable de délivrer sa soeur, mon sauveur. Nous, nous l'avons entendu par la bouche de ton serviteur, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, tu es capable de pouvoir la guérir, Seigneur. Rien qu'en voyant la foi de notre frère Robert, et aussi notre foi, mon sauveur, qu'elle soit délivrée et qu'elle soit en bonne santé. Pour la seule gloire de ton nom, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, ton sauveur. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour une année de plus qu'il a accordé à notre sœur euh, Dorine hier et aussi notre sœur Virginie à qui le Seigneur a ajouté aussi une année de plus c'était hier que le Seigneur soit réellement béni. Aujourd'hui c'est notre sœur Dorcas que le Seigneur puisse également la fortifier. Prions notre Père. Tendre Père Céleste et notre Dieu Nous voulons encore une fois Avec autant de reconnaissance Seigneur Te remercier pour ce que tu as fait Pour notre sœur euh, Dorcas aujourd'hui Seigneur Je te remercie Père Parce qu'en la voyant Nous pouvons réellement Seigneur te glorifier De ce que toi tu as encore merveilleux aujourd'hui Seigneur ce que tu fais dans nos vies Seigneur oh, Aucun homme ne peut réellement le faire Seigneur Seigneur merci pour cette année de plus Que tu as accordé à notre bien aimée sœur Dorcas aujourd'hui Soutiens-la Père, fortifie-la Tu sais combien elle a besoin de toi Seigneur, qu'elle soit fortifiée, affermie, élevé soutenue, protégée, Père. Qu'elle soit dans le creux de ta main. Tu connais son amour, sa consécration pour toi, Père. Qu'elle soit gardée dans le creux de ta main, Père. Oh Jésus-Christ, mon roi, bénis-la davantage, mon Sauveur. Nous le croyons de tout notre cœur que tu le fais. Tu l'as déjà fait, notre Dieu. Augmente sa foi, Seigneur, et que ses yeux, sa foi, soient constamment toujours tournés vers toi. Tu le fais, notre Seigneur. Merci pour notre Sœur Dorine aussi, Père. Bénis notre Sœur Virginie aussi, mon Sauveur, à qui tu as accordé ne plus hier, notre Dieu. Qu'elles soient bénies, qu'elles soient fortifiées Qu'elles te soient consacrées Seigneur Qu'elles te servent de tout leur cœur comme elles le font Seigneur dans ta maison Seigneur bénis-les, protège-les, bénis leurs familles, leurs enfants Seigneur Nous te remercions pour tes bienfaits A toi seul soit la gloire, à toi la puissance, l'autorité à jamais Dans le nom de Jésus Christ, notre Sauveur Nous t'avons prié et remercié Père Amen Que le Seigneur soit béni J'ai reçu également un mot de notre sœur Rosalie Qui demande que nous puissions aussi penser à elle dans nos prières parce qu'elle va quitter Cape Town donc ce samedi pour je crois demain pour revenir vers Johannesburg. Elle a demandé que nous puissions prier pour elle. Que le Seigneur bénisse son voyage Tendre Père Céleste et notre Dieu Encore une fois c'est avec confiance Père Que nous voulons avoir une pensée Pour notre sœur Rosalie Seigneur Qui est à Kepta dans ces instants Seigneur alors qu'elle va retourner Seigneur notre Dieu à Johannesburg Seigneur notre Père Alors qu'elle va prendre Seigneur cet avion Elle se recommande Seigneur à nos prières Mon sauveur, croyant réellement que toi notre Dieu Tu entends Seigneur et tu exauces tes prières Puisses-tu réellement la garder la bénir Seigneur mon Dieu, comme tu as été avec elle à l'aller, sorti avec elle sur le chemin de de retour jusqu'à à vogue mon Sauveur. Qu'elle soit protégée, gardée dans le cœur de ta main, Seigneur. Sois avec elle pendant tout son séjour, notre Dieu. Nous te remercions pour tes bienfaits. A toi seul soit la gloire, notre Seigneur. A toi la puissance, l'autorité, jamais. Nous avons confiance en toi. Louange et honneur à toi, notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement, que le Seigneur nous soutienne et nous fortifie. Si telle est la volonté du Seigneur, nous nous retrouverons. Le demain. Que le Seigneur nous bénisse. Le vent, nous allons prier. Nous allons remercier notre Dieu pour ce premier jour et nous croyons réellement que Il va encore faire des grandes choses. Le Seigneur est au contrôle, qui nous conduise et qu'il nous donne encore la force à demain, Dieu voulant. Prions notre Père. Tendre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons encore une fois te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ces réunions, Seigneur mon Dieu. Nous voulons réellement être unis d'un même cœur, d'une même pensée, Seigneur, ayant un même esprit, notre Dieu. Père, puisses-tu réellement nous conduire par le Saint-Esprit, mon Sauveur. Nous voulons, Seigneur, être éclairés chaque jour par toi, notre Seigneur. Père, nous te remettons aussi ton serviteur, notre pasteur, mon Sauveur, afin que ton Esprit Saint puisse aussi Seigneur, le conduire et le guider Seigneur, l'inspirer mon Sauveur afin que toutes les fois qui se tiendront en cet endroit, pour réellement Seigneur mon Dieu nous parler de ta part, que toi seul tu sois au contrôle notre Dieu, Puis, sur réellement le fortifier Seigneur, le soutenir dans sa chair mon Sauveur, parce qu'il a aussi besoin de toi notre Dieu, bénis Seigneur comme nous l'avons entendu aussi, tous les frères Seigneur qui ont besoin de venir aussi oh Seigneur se, se rassembler avec nous notre Dieu, puisses-tu leur faire un chemin ouvre-leur la porte mon Sauveur bénis chacun de nous notre Dieu, donne nous, du zèle, Seigneur, le zèle qui nous dévore dans ta maison, mon sauveur. Consacre-nous à toi, Père. Nous voulons, comme nous l'avons entendu, Seigneur, mon Dieu, aussi être dans la prière. Soit ici, même dans nos maisons, Seigneur, que nous puissions persévérer dans la prière, mon Dieu, oh, afin de pouvoir terminer cette année avec toi. Seigneur, merci d'avoir commencé ces réunions avec nous. Tu nous soutiens, tu nous soutiendras encore davantage. Et demain, quand nous reviendrons, Seigneur, pour te servir encore avec autant de zèle, nous le ferons pour la gloire de ton nom. Bénis chaque frère et chaque soeur, Seigneur, sur le chemin de retour, Seigneur, protège-nous. Et garde-nous jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Père, la nuit même quand nous serons endormis, éclaire-nous, Seigneur. Parle-nous encore davantage dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour tes, pour tes guérisons. Merci pour les miracles que tu opères encore en cet endroit. A toi la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Merci pour la chorale. Merci pour les enfants. Bénis tous nos frères qui étaient en connexion. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. D'accord.